Programme, entraînement, natation, comment le construire pour atteindre tes objectifs. Pas facile d'élaborer un programme d'entraînement efficace et la plupart du temps, tu te retrouves à la piscine à improviser tes séances, à improviser les longueurs et à donc répéter souvent les mêmes exercices. Et Parfois, tu vas tester un truc que tu as pu voir eh bien, soit sur le net, soit bah, dans la ligne d'à côté tout simplement. Et donc finalement, tes entraînements, ils se suivent, ils se ressemblent et à la fin, bah, tu finis par stagner. Je te rassure, tu n'es pas le seul. Je connais même des coachs qui improvisent à chaque séance. Et l'élaboration d'un programme d'entraînement, c'est justement un sujet qui nous tient à cœur et on échange énormément là-dessus dans le groupe Facebook Nageurs 2.0. Donc, si tu ne l'as pas encore rejoint, je t'invite à le faire soit en cliquant ici ou bien dans la description. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à construire un programme d'entraînement en natation qui soit vraiment efficace. T'es prêt C'est parti Et la toute première chose à savoir lorsque tu élabores un programme d'entraînement en natation, eh bien, c'est de savoir dans quelle direction tu vas, quels sont en effet tes objectifs. et parce que finalement, il n'y a rien de pire que d'avancer à l'aveugle et de ne pas savoir où est-ce que l'on va. Et comme je te l'ai dit, pour ne pas se perdre en cours de route, le plus simple, et eh bien c'est de se fixer des objectifs qui sont clairs, mais pas seulement. En effet, un plan d'entraînement, et eh bien ce ne sont pas seulement des objectifs qui sont clairs et atteignables, c'est également une limite de temps qui soit bien mais bien définie et puis également, et eh bien un moyen d'évaluer tes compétences, d'évaluer tes progrès pour savoir eh bien, si d'une semaine à l'autre ou bien même si d'un mois à l'autre tu as progressé. Tout ça, c'est la partie qui est finalement la plus facile et pourtant elle est essentielle et vraiment indispensable si tu veux progresser. Et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple qui est très simple. Avant ça, si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner soit en cliquant ici ou bien dans la description. Et donc pour ça, je vais prendre l'exemple très simple de Laurent qui veut participer à sa course favorite en eau libre qui a lieu dans les six prochains mois. Et donc, au programme de cette course, c'est 2 km en pleine mer et l'année dernière, lorsqu'il l'avait effectué bah, pour la première fois, Laurent il avait fait 50 minutes en brasse. Il aimerait battre ce record et pour ça, il a conscience qu'il va devoir passer de la brasse au crawl et donc, son objectif, c'est de faire 40 minutes en crawl. C'est un objectif qui est clair et qui est atteignable. Cet objectif, c'est donc l'objectif à long terme de Laurent et donc, pour atteindre cet objectif, on va le découper en plus petits objectifs, donc des objectifs à moyen terme qu'on va appeler des cycles d'entraînement et qui vont ainsi, eh bien, composer l'ensemble de son programme d'entraînement. Et la question à se poser donc pour constituer ces cycles d'entraînement, eh bien, de quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif à long terme Eh bien, primo, puisque Laurent ne sait pas encore nager le crawl, eh bien, son premier objectif, je dois apprendre à nager le crawl sans paniquer ni boire la tasse. Une fois qu'il aura atteint bah, ce premier objectif, le second objectif qui est logique et qui va être dans la continuité, eh c'est d'apprendre à nager le crawl longtemps sans s'essouffler pour être capable d'aller jusqu'au bout de ces 2 km. Et pour ça, il lui faudra être capable eh bien, de maîtriser sa respiration pour pouvoir enchaîner les longueurs. Et donc le troisième objectif euh, de Laurent, eh bien, ça va être de maîtriser la glisse pour être capable de nager plus vite sans dépenser plus d'énergie et ainsi eh d'atteindre cet objectif qu'il s'est fixé de 40 minutes en crawl. On a donc découpé ce gros objectif qui paraissait difficile et presque ben, inatteignable en trois plus petits objectifs qui paraissent eh bien de suite beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles. Puisqu'on va découper eh bien ces euh, objectifs à moyen terme en objectifs encore plus petits qui doivent être absolument eh bien, beaucoup plus précis et dont la durée d'exécution va être beaucoup plus courte. Pour reprendre l'exemple de Laurent qui a pour bah, premier objectif d'apprendre à nager le crawl eh bien sans paniquer ni boire la tasse, eh bien, il pourrait se fixer un premier objectif plus petit qui serait de simplement bah, reprendre confiance avec le crawl et pour ça, il pourrait se fixer l'objectif de nager eh bien 2000 mètres en crawl durant les deux prochaines semaines. Et Une fois cet objectif atteint, eh bien pour enchaîner sur un nouveau, euh, un nouveau cycle de deux semaines, eh bien Laurent pourrait simplement se fixer un objectif un peu plus élevé en ayant pour l'ambition de nager 500 mètres en crawl, et euh, eh bien, six fois durant les deux prochaines semaines. Et pour ça, Laurent, il doit absolument se concentrer sur la technique en crawl. Et si aujourd'hui, comme Laurent, tu n'y connais rien en technique, eh bien, je t'offre 5 vidéos pour apprendre à nager le crawl en 5 étapes. Cette méthode que tu peux retrouver juste ici ou dans la description te permettra d'avoir les fondations techniques indispensables pour progresser en crawl. Et ce genre d'objectifs à court, moyen et long terme, eh bien, dans le domaine du sport, on appelle ça des cycles d'entraînement. Pour les objectifs à long terme, on appelle ça des macrocycles. Pour les objectifs à moyen terme, ce sont des mésocycles. Et enfin, on utilise le terme de microcycle pour les objectifs à court terme. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu parler de microcycle ou de macrocycle bien autour de toi. À partir du moment où tu as défini tes objectifs de façon claire et précise et seulement à partir de là, eh bien, tu peux commencer à planifier tes séances d'entraînement. Et c'est d'ailleurs d'autant plus simple puisque à partir de là, eh bien, chacune de tes séances doit répondre aux petits, aux moyens et aux gros objectifs que tu t'es déjà fixé. Alors, comment puis-je construire mes séances d'entraînement à partir de mes objectifs Et on va prendre pour ça un exemple très simple, on va reprendre celui de Laurent. Et pour sa première et sa seconde semaine d'entraînement, eh bien, chacune de ces séances doit répondre à deux objectifs. Le premier, eh c'est d'apprendre à nager le crawl sans paniquer ni boire la tasse. Et le second, c'est d'être capable de nager au moins 2000 mètres en crawl durant les deux, les deux prochaines semaines. En nageant trois fois par semaine, eh bien, Laurent pourrait donc répartir les séances de la manière suivante pour augmenter progressivement la difficulté. La première semaine, il pourrait donc faire par exemple le lundi 200 mètres, le mercredi et le vendredi 300 mètres en crawl. Alors, bien entendu, il peut prendre des pauses entre chaque et l'essentiel, c'est vraiment le volume total. Enfin, la seconde semaine, il pourrait faire pour le lundi, le mercredi et le vendredi à chaque fois au moins 400 mètres en tout en crawl. Ainsi, au total, sur ces deux semaines d'entraînement, il aura bien atteint l'objectif de 2000 mètres et il aura commencé doucement avec 200 mètres et à la fin, il sera déjà à 400 mètres à chaque séance. Alors ici, tu as pu voir un exemple qui est très simple, mais ce principe, il s'applique à tous les échelles à tous les niveaux d'ailleurs c'est les entraîneurs de haut niveau qui appliquent exactement le même principe de cycle d'entraînement lorsqu'ils doivent construire leur programme pour leurs nageurs et ainsi c'est également de cette façon que Camille et moi nous construisons nos programmes de natation en ligne avec une logique de progression étape par étapes pour faciliter l'apprentissage sans jamais perdre de vue l'objectif final. J'espère que cette vidéo t'a plu, on a pris beaucoup de temps pour essayer eh d'expliquer le plus clairement et le plus simplement la façon de créer un programme d'entraînement. Si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et puis dis-nous en commentaire si à chaque fois, bah, chaque entraînement, est-ce que toi tu improvises ou bien est-ce que tu as le sentiment de faire toujours la même chose